On en a plein le dos On en a plein le dos On en a plein le dos On, en a le dos. On, en a On dit que les conditions de travail s'améliorent. Au contraire, elles se dégradent. Les TMS, troubles musculo-squelettiques, sont des douleurs des membres supérieurs et du dos. Des pathologies qui touchent le poignet jusqu'à l'épaule, les cervicales, les lombaires, bref tout le corps. Les gestes répétitifs, les métiers statiques, mais aussi les contraintes psychosociales au travail, favorisent les TMS. L'ensemble des salariés est concerné. Au moins une fois par an, euh, où euh, on a mal au dos, alors on dit euh, oui, ben oui, c'est parce que j'ai été dans mon jardin, ou alors c'est parce que euh, j'ai soulevé quelque chose. Euh, et puis finalement, au bout de 20 ans, moi, je m'aperçois que des fois, c'est souvent... Euh, euh, à cause de la voiture de, de la poste. Hein. Les marches arrière, les demi-tours. Après bon, c'est monter et descendre de la voiture. En enfin, pénibilité, c'est le plus. Et des fois, on s'étend pour euh, essayer de ne pas descendre mais euh, et on s'étend au maximum euh, pour aller trouver une boîte aux lettres. Sur notre brigade, donc sur 40, on a 14 personnes qui sont en, en arrêt. Donc, euh, essentiellement des euh, bah, personnes qui ont des problèmes de, ou de dos ou d'épaule. Euh, Quand je passe, je regarde les collègues, je dis oh là, là, fais attention, t'as as vu ton cou. Ils tirent sur leur cou pour aller chercher l'information dans l'ordinateur. C'est vraiment fou, quoi. On sent qu'on est complètement tendu. Cela concerne 87% des maladies professionnelles en 2015. Et les femmes sont deux fois plus exposées que les hommes le patronat oblige la médecine du travail à réduire la reconnaissance des TMS. Résultat, les consultations liées à ces pathologies augmentent dans les cabinets de kiné et d'ostéopathes. Quand on parle des troubles musculo-squelettiques, no euh, il ne faut pas simplement s'attacher à chaque articulation séparément, mais à l'ensemble de la chaîne. Donc une tendinite au niveau du poignet va pouvoir s'étendre au niveau du coude. De la même manière, nous avons des muscles polyarticulaires qui s'insèrent sur le coude et l'épaule qui vont pouvoir occasionner euh, des inflammations sur une ou plusieurs articulations. Effectivement, on a tendance, quand on travaille sur ordinateur, à cliquer beaucoup avec sa souris, donc à maintenir en fait une contraction des tendons fléchisseurs, comme vous pouvez le voir. pense notamment à ceux qui font la plonge au restaurant, aux personnes qui repassent, euh, à celles qui ont euh, des postures euh, prolongées, statiques, debout. Euh, généralement, en fait, ils maintiennent la colonne lombaire trop en extension, hein, ce qui euh, occasionne en fait, des lombalgies à long terme. Pour ma part, je me souviens très bien avoir eu de, des maux de dos dès que je rentrais dans la FNAC. Je me rappelle, je passais la... La, la, la porte et j'avais le dos qui se coinçait. Donc je pense que c'est enfin, effectivement la manutention mais c'est lié aussi à au, au tout le reste. Si on a un stress psychologique, on va avoir tendance à somatiser dans le corps. Donc on peut avoir des troubles musculosquelétiques qui sont liés à la cadence, effectivement, à l'aspect biomécanique du travail, mais aussi à l'aspect social et psychologique. Donc l'environnement est aussi important en fait que le travail en lui-même. Quand je serai usé et cassé, mon patron me remplacera. Mais qui remplacera mon dos Ne perdons pas notre vie à la gagner. Solidaire informe les salariés, vous prévient sur les risques des TMS, vous aide à les faire reconnaître. Il est urgent d'agir. Participez à la campagne, on en a plein le dos.